Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2021. J'aimerais euh, d'entrée de jeu vous parler de, de notre nouveau billet de 10 qui va, qui va sortir très très bientôt. J'ai pas la date, mais sur le site de la Banque du Canada, on peut avoir les détails. Mais tout simplement, je voudrais euh, bon, faire une particularité. Ben, ça se trouve être un billet qui est imprimé ben, en, en, à la verticale. Et euh, on a euh, sur le billet, euh, en l'honneur d'une femme qui s'est tenue devant euh, euh, l'indifférence de... de de l'époque, au niveau des personnes de couleur. Et euh, c'est euh, Viola Desmond, qui était une femme d'affaires accomplie de la communauté noire euh, de Nouvelle-Écosse, qui a été incarcérée, reconnue coupable et condamnée euh, à une amende pour avoir défié l'autorité en refusant de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma en 1946. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui est important au niveau de l'histoire du Canada. La même chose s'est passée aux États-Unis. Euh, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je voudrais vous euh, montrer un peu le, le, le, le billet, lui, à quoi le billet va ressembler, même si aujourd'hui, c'est la monnaie digitale qui euh, prédomine. Les billets, c'est de moins en moins euh, réel dans notre vie, euh, parce qu'on utilise des cartes de crédit, des cartes de débit pour payer, puis, euh, euh, aussi notre téléphone cellulaire, on peut faire ça. Donc, euh, ce que je voudrais tout simplement vous... vous, vous vous parler, puis aussi peut-être mettre un focus là-dessus, c'est ce qui est écrit derrière le billet-là aller sur le site de la Banque du Canada, on voit euh, Viola Desmond et on voit ici euh, le billet le, le dos euh, de, du billet et tout simplement c'est quelqu'un qui a posté ça sur euh, Facebook et je voulais vous en parler euh, avant de commencer dans le vif, vif du sujet, euh, c'est la petite écriture ici, ça se trouve être une petite partie des chartes des droits et libertés et la raison pour laquelle je vous ai voulais vous en parler ce matin c'est que c'est très très pertinent aujourd'hui avec euh, ce qu'on vit au niveau de la, le, bah, la vaccination, l'injection et l'obligation d'être injecté au niveau de nos droits. Et là-dessus, on a une petite partie de la Charte des droits et libertés. Et aujourd'hui, euh, cette Charte des droits et libertés, qui est si belle, qui est si fière, en tout cas, je suis fier d'être un Canadien et d'être un Québécois, parce que aussi, il y a aussi la Charte euh, de, du Québec, aussi euh, et on, on est en violation directe en ce moment avec euh, cette belle Charte euh, qu'on possède, nous, au Canada, et vous aussi, euh, ceux qui m'écoutent, les copains européens. Donc, euh, on va lire tout simplement euh, ce que ça dit. C'est tout simplement une petite remarque comme ça, parce que le billet s'en vient très, très bientôt. Donc, on va lire ça. Excusez. « La loi ne fait pas acceptation de personne et s'applique également à tout et à, tous. Euh, et à tous. Et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. » charte canadienne des droits et libertés, ben, on pourrait toute la lire, est tellement belle, la charte, elle nous garantit tellement de droits, mais aujourd'hui, ce droit-là est bafoué parce que les personnes qui ont décidé d'attendre au niveau de l'injection, qui est, qui est vraiment un, un, un, un, une injection et... Euh, et est encore à la phase de test. On, euh, Pfizer le dit lui-même, c'est à la phase de test. Si on ne veut pas se faire injecter par ce produit-là, on est rendu des criminels, on peut perdre des droits. Bien, tout simplement, je voulais, tout simplement pour faire remarquer que la Charte des droits et libertés, le prochain dollar, le prochain 10 dollars qui va sortir, bien, tout simplement parle de cette euh, réalité-là qui existe encore, mais qui semble perdu au nom de, euh, d'une contamination mondiale terrible. Et, euh, j'ai vu, euh, au niveau de la vaccination, euh, ceux qui sont vaccinés, euh, sur 14 000 personnes, on a 200, on a eu 200 décès. On a plus de complications, mais rien qu'au niveau des décès, c'est 200. J'ai pas le temps d'aller voir ça. Vous pouvez faire vos propres recherches. Vous avez toute l'information, de toute façon. Moi, ce que je fais, tout simplement, j'attends. J'attends que ça puisse être quelque quelque chose de euh, réel euh, au niveau de, de, de, de ces injections-là. Si c'est quelque chose qui donne vraiment un plus-value, je verrai, mais je vais attendre. Donc, euh, ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les marchés, euh, ça ne pas trop bien. Je vous en avais parlé. On a beaucoup, beaucoup de craintes sur les marchés. Et la raison pour laquelle on commence à craindre, c'est normal un peu. Le mois de septembre est toujours un mois de euh, de grande peur Et souvent, en octobre, même si c'est là que les les la plupart des crashes sont arrivés, tout peut arriver là, même en 2021, euh, même avec euh, ce qui se passe en ce moment au niveau de, de la planète. Et deux événements particuliers qui... Euh, font craindre les marchés. Le premier, c'est euh, Evergrain, qui se trouve être un groupe là, euh, chinois euh, dans l'immobilier. Et là, en ce moment, on se trouve à avoir euh, une... Euh, beaucoup, beaucoup de faiblesses euh, au niveau de ce grand groupe-là parce qu'ils ont investi euh, des milliards et des milliards de dollars dans les infrastructures chinoises et même, on sait très, très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de bâtiments de, de gros blocs appartements qui sont vides, qui appartiennent, qui ont été bâtis par Ever, Ever, Evergreen et en ce moment, on se trouve à avoir une chute euh, du titre une chute qui est vraiment terrible et c'est ce qu'on va aller voir et c'est ce qui fait craindre justement la planète en ce moment au niveau euh, de tout ce qui pourrait arrivé euh, suite à cette chute-là d'Evergreen, de, de qui est immense. Là. Euh, on compare ça à, à peu près à Lehman Brothers en 2008, où c'est cet événement-là qui a fait chuter les marchés. Euh, on sait qu'on était près euh, d'une grande correction, donc euh, euh, probablement cet événement-là en tout cas va faire très, très peur au marché. Ça commence déjà. Le Dow Jones est en baisse de 600 points ce matin euh, sur les futurs. Euh, le Nasdaq, euh, je ne sais pas trop, on pourrait regarder ça tout à l'heure. Mais l'important, c'était tout simplement de vous parler de cet événement-là qui pourrait avoir des conséquences terribles au niveau de la finance mondiale parce qu'on pourrait avoir... Euh une qui tombe, comme Lehman Brothers, lorsqu'elle est tombée en 2008, 2017, 2008, eh bien, on a eu une chute des autres banques qui euh, avaient des parts euh, de cette entreprise-là chinoise. Donc, on se trouve à, à avoir une dégringolade et c'est ce qu'on ce qu pourrait vivre. Mais euh, la Banque centrale va encore intervenir. Je suis sûr, euh, la Banque centrale n'aura pas le choix encore de euh, maintenir les marchés et là, ça va être massif encore euh, d'intervention monétaire. Euh, la, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il n'ont pas le choix parce que tout le système financier peut s'effondrer. Si on compare euh, euh, ce qu'on a comme ben ce qu'on a nous, pas nous, mais euh, les produits dérivés sur la planète, euh, je pense qu'on est rendu, on a dépassé. Euh, un produit dérivé, c'est un produit inventé de toutes pièces euh, qui avait comme une bonne intention au début. Donc, euh, si quelqu'un avait un champ de blé, je vous en ai déjà parlé. Ben, le produit dérivé, on, spéc on spécule de manière future, là, euh, pour garantir un prix pour la personne qui aura qui va. Euh, avoir une récolte de blé. Donc, euh, c'est bien à la base, mais aujourd'hui, c'est rendu une folie. On est rendu euh, plus que ça, là, je pense, c'est 1,2 million 1,2 million euh, milliards de produits dérivés, même je pense que c'est rendu 1,5 million milliards de produits dérivés, c'est abominable, il n'y a aucun, aucune valeur sur la planète qui peut justifier un, un tel marché de produits dérivés, et pourtant on en est là, essayant qu'une petite partie, bien, une grosse partie qu'on on voit moins, là, mais qui se trouve à être, euh, euh, qui pourrait euh, affaiblir les colonnes du temple, et même faire tomber le temple, tout simplement. Mais on en est rendu là. Et euh, ça, c'est la première grande euh, nouvelle qui fait en sorte que les marchés tremblent, Et la deuxième, ah ben là, on va regarder le graphique, justement, d'Evergreen. Ever, euh, <coughs> Excusez. Euh, c'est un graphique long terme. Là. Et là, c'est ce qu'on vient de connaître. On est rendu à deux... Euh, euh, de dollars, lui il est coté euh, c'est pas des dollars probablement parce que c'est coté sur la bourse de euh, Shanghai j'imagine euh, j'ai pas fait me, trop de recherches j'ai tout simplement trouvé de, le, le ticket de boursier, euh, donc on est en dégringolade et plusieurs croient que ça s'en va à la faillite tout simplement beaucoup beaucoup d'argent qui va être perdu des, in, des petits investisseurs euh, euh, des plus gros investisseurs comme Lehman Brothers, lorsque c est, c est, cette entreprise a chuté, ben, plusieurs ont chuté avec, et euh, ce que je vous voudrais euh, vous parler aussi de l'autre événement là, qui se trouve être euh, le plafond de la dette. On, est, euh, on a dépassé le 28 500 milliards et Janet Hélène ici, presse le Congrès d'arrêter de, euh, de faire euh, de, la, de la chicane et de relever le plafond de la dette. Trump avait relevé le plafond de la dette à 22 000 milliards. On a dépassé ça, ça fait vraiment longtemps. On a dépassé même le 28 000 milliards depuis le 1er août et maintenant, on se trouve à avoir euh, justement, euh, euh, un défaut de paiement qui pourrait arriver de la part des États-Unis. La dernière fois qu'on est, qu est arrivé à, à l'article, je l'ai placé sur mon site, euh, euh, c'est que la dernière fois, c'est sous Obama, euh, en 2011, et euh, le, le, cette, ce défaut de paiement-là qui aurait pu arriver euh, a amené euh, le, le, le Standard Poor's à retirer la note AAA de la dette américaine euh, pour la mettre, je pense, à, à plus. En tout cas, peu importe. Là. Euh, donc, on a baissé la cote euh, de, des États-Unis. Et la conséquence de ce qui pourrait arriver avec une dégringolade, euh, ben, euh, euh, qu'on qu puisse pas régler ce plafond de dette-là, augmenter ça, c'est tout simplement un vote que ça prend au Congrès. mais ben, on pourrait arrêter de payer des plusieurs employés euh, américains et aussi euh, plusieurs services euh, au niveau de, de l'Amérique. Et euh, ici, euh, je sais pas, si c'est une citation. En tout cas, cela précipiterait probablement une crise financière historique. Le défaut pourrait euh, déclencher une flambée des taux d'intérêt, une chute brutale des cours des actions et d'autres troubles financiers. Écrit, ben, c'est la ministre des Finances de Joe Biden. Donc, euh, c'est pas nouveau le plafond de la dette. Regardez. Euh, euh, depuis les années 60, le plafond de la tête a été relevé ou suspendu euh, à 80 fois. Donc, euh, c'est pas nouveau, mais en ce moment, ça fait trembler les marchés. Et euh, pour terminer, tout simplement vous dire que même si l'or et l'argent ont subi des très, très lourds euh, soubresauts ces derniers temps, euh, le, en tout cas, mon scénario à moi, c'est que sur le long terme, on continue à focuser là-dessus parce que l'impression monétaire est loin d'être terminée. On va continuer à imprimer de la fausse monnaie et surtout si on arrive avec un prêt près un défaut de paiement ou euh, la chute d'Evergreen, on aura probablement euh, beaucoup beaucoup de conséquences donc euh, les banques centrales vont encore intervenir, imprimer de l'argent à partir de rien, euh, les bons du trésor vont être créés par les gouvernements et achetés par les banques centrales pour continuer ce scénario et donc on dévalue indirectement bah, directement le dollar américain et les autres devises parce que les autres gouvernements vont suivre aussi. Donc euh, euh, C'est la situation actuelle euh, pour laquelle les marchés en ce moment tremblent, et les futurs euh, sont rouges euh, vifs. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.